c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord. Les amis, donc je vous disais rapidement en intro, on va parler T4. Regardez, je viens de lancer la recherche des T4. Et vous vous demandez peut-être combien ça coûte hein, de faire une recherche des T4. Alors là, on n'est plus qu'à 16 jours car j'ai eu pas mal d'aides de mon royaume. Mais sinon, la recherche, regardez... 20 jours de mon royaume, de mon alliance, 20 jours, 11h, 48 minutes et 12 secondes. Autant vous dire que ça brûle. Et en termes de ressources, 5 millions, 5 millions, 3,8 millions et 5 millions, laissez tomber, c'est hors de prix. Donc, préparez-vous, préparez votre stock de ressources parce que là, il va falloir en lâcher pas mal. Deuxième petite info, si vous ne saviez pas, on peut changer. Alors moi, j'ai découvert ça car mon alliance a changé de région. On a bougé pour éviter d'affronter nos amis russes tout seuls. Souvenez-vous, hein, on était en Nuvola, on avait une bonne zone en Nuvola et on a tous migré dans une autre zone. Donc on a migré, hop là, je vais y retourner. On a migré ici, oh, je ne sais même pas le nom de cette zone. Hein. Bref, regardez, alors on va aller voir le nom de la zone, tac on va mettre, ah non je ne peux pas faire un réveil, je ne peux pas vous montrer le nom de la zone, je ne sais même pas comment s'appelle ma zone qui est là. Alors attendez, si je dois pouvoir aller la chercher en passant, en passant, en passant, en passant par là, par là bien sûr. On est en Sophrostia et j'étais euh, en Daralan plutôt exactement, et je suis en Sophrostia maintenant. Comment j'ai fait pour bouger bah, Comme vous l'avez vu, hein, il faut cliquer sur ce petit icône-là, appuyer sur réveil. On peut ne le faire qu'une fois tous les trois jours. Mais attention, quand vous faites un réveil, vous perdez l'intégralité de votre avancée. Hein, là, ici. Alors, ils appellent ça, je ne sais plus comment ils appellent ça. Euh, bref, si vous migrez, vous perdez. Ils appellent ça, je ne sais plus. Dites-moi en commentaire hein, le nom, ils l'avaient mis. Je ne sais plus le nom que ça porte ça c'est un nom euh, genre euh, qu'est-ce que c'est voilà tableau d'affichage non je sais plus comment ils appellent euh, ils appellent ça ici bref bon, j'ai un trou de mémoire là si vous le savez n'hésitez pas à me mettre en commentaire la gloire ou je sais plus quoi bref en tout cas j'ai tout perdu et donc je dois recommencer, m'enfiler la moitié hein, des points, si je ne dis pas de bêtises, que j'avais dépensé pour que je puisse les réinvestir. Voilà un petit peu pour l'actualité sur mon royaume. Hein. On est en train encore une fois de se consolider avec les 69. On est devenu les 69A. Ah, on se regroupe pour être plus fort face aux nos amis russes qui rigolent pas du tout. Parlons binôme les amis. Comme je vous ai dit, hein, il y a pas mal de commandants à présent. Qu'on commence à avoir débloqué et quelles sont les meilleures combinaisons. Alors je vous ai parlé déjà des commandants, lesquels peut-on euh, utiliser, sont les meilleurs pour investir. Aujourd'hui, on va parler encore une fois des meilleurs binômes, des pairings. Et on va voir les meilleurs pairings en se basant encore une fois sur Call of Dragons Guides. Il y a plusieurs sites, je vous les montrerai tous comme d'habitude, que vous ayez une comparaison. Mais là, celui-là, j'ai trouvé ça pas mal leur façon de faire. Donc, on a un petit classement, hein. meilleur commandant à pairer, pair numéro 1, pair numéro 2. Pair numéro 3, on a un petit classement comme ça qui est assez clair. Donc par exemple, par exemple il commence avec Alistair. Alistair, selon eux, le meilleur pairing pour Alistair, hein, c'est Emrys. Le deuxième meilleur pairing avec Alistair, c'est Bakshi. Et le dernier meilleur pairing, hein, c'est Nika. Alors Nika, vous le savez, hein, c'est elle. Moi je l'adore. Nika, je surkiffe la petite Nika. Ouais, je peux même le mettre en haut normalement comme ça. Je ne savais même pas. Ils ont mis une petite option. Je peux mettre euh, ma fenêtre. Hein. J'arrive plus à le remettre. Mais en tout cas, je peux la mettre en haut. Bref, Nika en dernier. Donc Alistair, Emrys. Le double meilleur binôme sur lequel. Vous... Enfin, Emrys, le meilleur avec qui vous pouvez mettre. Alistair. Le second, c'est un commandant que vous utilisez forcément si euh, vous êtes euh, humain. C'est Halloween. Remarque, non, il n'est pas euh, humain euh, Halloween. Je vous dis une bêtise. C'est Valdir. Voilà, je vérifiais. C'est Valdir qui est humain. Halloween avec Valdir. Justement, un excellent binôme. Hein, un excellent binôme de mage. On va voir le classement après qu'il nous, il nous donne par la suite. Hein. Selon eux, les meilleurs pairings selon les classes. Puis Atheus. Et pour finir, Lilia. Alors Lilia, hein, vous savez, hein, c'est elle. Moi, je ne la kiffe pas car c'est vraiment un hein, en Pay to Win. Et encore une fois, hein, on peut l'obtenir comme montant les coffres PVP. Et je pense qu'à la fin, une fois qu'on aura fini de bien la monter, eh bien elle ne servira plus à rien. Exactement comme Minamoto. Hein. Malheureusement, Minamoto qui ne, ne sert plus à rien dans Rock. On continue donc avec Atheus. Atheus, euh, le meilleur binôme avec Alteus, Alteus, Atheus, c'est... pas ég Atheus, Atheus, c'est également Val dire Moi, Valdir, hein, je, je le surkiffe. Hein. Le deuxième, c'est Halloween. Et le troisième, c'est Lia. Alors, regardez. Là, comme c'est drôle, comme c'est notable du moins. Atheus, Halloween, c'est la, la deuxième meilleure pairing qu'on peut faire avec Atheus. Hein, le mettre avec Halloween. Et pourtant... Pourtant, si on reprend euh, Halloween, le meilleur serait de le mettre avec Valdir, ce qui laisserait penser que, comme Valdir est premier sur les deux, Valdir, c'est quand même, ah, ça reste selon moi un excellent commandant. Ensuite, on passe à Bakar. Bakar. Très bon commandant avec Madeline, moi Madeline. Je la surkiffe. Hein. Madeline déjà, j'aime beaucoup son skin. Je la trouve sympa avec sa petite armure. Et son épée, le mieux c'est de, de la mettre avec Bakar. Plutôt l'inverse. Hein. Bakar, Madeline. Mais on, on peut aussi hein, mettre euh, notre ami euh, Bakar avec... Garwood en second et pour finir avec Nika. Bon, Nika, on commence à la retrouver un peu partout. Moi, j'aime bien Nika. Je, la trouve, je trouve que c'est un, un bon commandant. C'est pour ça que vous le voyez. Elle est 23, je l'ai un petit peu montée. Je ne suis pas blindé de livres d'XP. C'est pour ça que je galère un peu à monter mes commandants. Ensuite, on retrouve Bakshi. Bakshi, le meilleur binôme qu'on peut faire avec Bakshi, c'est avec Emrys, hein. Emrys hein, qui est très solide, Emrys vous le voyez, un hein, chef de guerre sombre, il est très solide notre ami, euh, notre ami Bakshi, moi j'aime bien Bakshi, j'aime bien, on peut le mettre aussi avec Alistair, Emrys, et pour finir avec Nika, vous voyez on retrouve euh, souvent euh, les mêmes, hein. Bakshi, Alistair, Nika, Valdir, on les voit pas mal tourné. Ensuite, on passe à notre ami Garwood. Garwood, hein, qui reste un hein, très, com bon commandant très utilisé. Hein, on le voit souvent. Garwood, Garwood avec Madeline, bien évidemment en second avec Iliana, et pour finir avec Nika. Regardez, hein, Nika, on la voit quand même pratiquement partout. Si vous êtes en galère et que vous ne savez pas avec qui euh, qui montait comme commandant Eh bien, vous pouvez monter un hein, Nika. Franchement, on la retrouve tellement partout, hein, la petite euh, Nika. Moi, je trouve que c'est... De toute façon, dès le départ, hein, j'ai tout de suite accroché avec les skins de notre ami Nika. Je la trouve très, très propre. Ensuite, on a bien évidemment... Hein, on continue, tac. On a euh, Guan, Guan Win. Celui-là, il est dur à dire. Hein. Guan Win, le meilleur binôme. Alors là, on nous sort un binôme assez étonnant. Guanwin avec Nico. Alors moi, Nico, je suis pas du tout. C'est le petit roux, hein, je suis pas du tout fan de Nico. me demandez pas pourquoi. Un, j'aime pas son skin. 2. J'aime pas sa, ses branches et euh, son arbre. Hein, son euh, tireur d'élite, ingénierie, précision. Pourtant, euh, c'est un bon commandant, hein, mais euh, je ne sais pas. J'accroche pas du tout avec notre ami Nico. Du coup, je le mets un peu de côté. On peut le mettre Guanwin avec Greg et pour finir avec Nika. Encore une fois, Nika. Nika, franchement, on la voit vraiment, vraiment partout. Celle-là, elle est extrêmement utilisée, j'ai l'impression. Tout le temps, en fait, vous le voyez, elle est presque tout le temps. En commandant au troisième, si vous ne savez pas avec qui mettre un commandant ou qui sortir comme commandant, vous sortez euh, Nico, vous serez très, très bien. Donc, Guanwin, Nico, bon, moi, je ne la mettrai pas, euh, pas ensemble, mais bon, ok, ce serait gâcher Guanwin de mon point de vue. On retrouve ensuite l'énormissime, hein, bien évidemment, Osc. Osc, c'est du très, très lourd. Premier à mettre euh, Osc en binôme, c'est avec Nico. Alors, moi, non, je ne ferai pas ça, je ne ferai Osk avec Madeline, si je pouvais. Hein, ou Osk avec Lilia, même si je ne suis pas un grand fan. Parce que c'est vraiment un pur commandant. Pay to win. Ça reste solide. Hein. Osk, Lilia. Ensuite, on a Greg. Je ne sais même pas le prononcer. Hein. Craig, Greg, comment ils ont voulu qu'on le prononce hein. Craig, bon commandant. Avec Guanwin, on peut mettre Craig. Ok. Avec Nico. Ou pour finir, avec Osk. Là, pour le coup, si j'avais tous les commandants débloqués... Craig, je ne sais pas avec qui euh, je le mettrais. Je le mettrais peut-être. Euh, allez, j'hésite, hein, mais je le mettrais peut-être avec, euh, avec Osc. Mais vraiment, c'est si je les avais tous débloqués. Mais je ne sais pas si c'est extrêmement performant. Je ne le joue pas trop, Craig. Donc là, difficile de vous donner un avis. Lilia, Lilia va le, dire, va le dire, franchement, il est trop solide. Hein. Lilia, Lilia Pétouine, va le dire. Dire, moi je le surkiffe, je le trouve très bien. Ou avec un autre qui est très solide aussi, hein, Lilia avec Velin. Velin, on a commencé quand j'ai ouvert, on était sur lui, hein, notre ami Velin. Et euh, pour finir, on peut également mettre Lilia avec Halloween. Halloween, je suis moins fan. Madeline, Madeline avec Nika. Là, on a déjà vu l'inverse. Hein, pour moi, c'est du très solide. Madeline, Nika, je surkiffe. Donc, évidemment, je ferai celui-là. Nika, bon, on peut, faire, euh, on peut faire Madeline avec Garwood ou Osk. Madeline, Osk, ça fonctionne aussi. Mais, euh, euh, mais franchement, rien que pour le ski je mettrai Osk en premier et Madeline en second. Nico, Guanwin, Nika, Osc, Nico, j'aime pas. Nico, Madeline, voilà, je m'arrête là, c'est suffisant. Valdir, Valdir, Lilia. Sinon, si vous n'avez pas Lilia, si vous n'avez pas une CB infinie, vous pouvez la mettre. Et on n'a pas, ah, si j'ai dit, on n'a pas Kinar Mais si, le Valdir, vous pouvez le mettre avec Halloween ou Athus. Alors moi, Valdir, je le mets avec euh, un peu avec euh, avec tout le monde. Hein. Je l'ai déjà mis pas mal avec euh, Halloween. Halloween. Halloween, ça reste quand même un, un commandant solide, un commandant un petit peu cheaté pour un épique. c'est sûrement le meilleur des épiques je vous ai dit, je ne suis pas un grand fan, mais ça reste quand même un très bon commandant, et avec Valdir, ça reste, ça reste énormissime, je préfère le mettre avec Lydia encore une fois, mais bref... Hein. Donc on, a, on peut finir avec ATU, ça, je suis pas le plus fan. Teya, Madeleine, Garwood, Eliana. Teia je ne l'ai même pas débloqué si je ne dis pas de bêtises. Teia Teya, Teya, Teya, elle est ici. Teya, le skin est sympa, hein. elle, est, elle est classe, je ne la joue pas, je ne l'ai pas débloqué. Donc je ne peux pas la jouer, je n'ai pas d'avis, mais avec Madeleine, ça devrait être solide. Garwood ou Eliana. Indice, hein. Indice, Indice, elle sert à rien, elle sert qu'à farmer. Kinara, justement. Kinara, Nico. Euh, Kinara, Nico. Non, moi, je ne mettrais pas Kinara avec Nico. Je le mettrais plus avec Guanwin, pour le coup. Et pour finir, on finit avec Velin. Velin, Lilia, Thea et Valdir. Au niveau des meilleurs duos. Best Cavalry Pairing, selon Call of Dragons Guild. Best Cavalry Pairing. Bakshi avec Emrys. Deux très lourds. Ils disent Bakri et Emrys. C'est le meilleur duo pour eux en cavalerie car ils ont un dommage, ils font des dommages magiques énormes hein, et en plus ils génèrent énormément de rage. Donc un très bon duo pour eux, Bakshi avec Emrys. Bon Bakshi, de toute façon Bakshi hein, il reste solide de ouf, Emrys il reste tout aussi euh, solide, ça reste des très très bons commandants. Les deux, euh, les deux, ils sont bien, hein. franchement. Vous pouvez pas vous tromper. Même si le skin de Bakshi, il est éclaté, je trouve. Il est chelou. Ça reste des très, très bons duos. Best Magic Pairing. Velin. Alors, Velin, Velin, de toute façon. Velin, c'est un boss. Velin avec... Lilia, ça c'est du sûr, hein. ils disent velin et Lilia c'est ce qui se fait de mieux en magique, ils sont excellents en open field hein, et ils font énormément de dommages, hein. ils nous donnent même les liens vers les arbres de talent, je vous ferai une vidéo sur les meilleurs arbres de talent sur les meilleurs commandants. Ensuite on a le best Archer Pairing, là c'est simple, Kinara sans surprise, c'est la dernière commandant sortie avec Nico. Alors moi je ne suis pas fan de ouf mais là pareil, ils disent qu'ils font des dommages de ouf, hein, qu'il reste un très bon duo en PVP, qu'ils sont idéals. Pour attaquer en distance et aussi ils sont bons pour attaquer bémots hein, donc sur du pve ça reste très solide ça tire très loin et ça fait beaucoup de dommages il nous en reste 3 le best infanterie pairing là il n'y a pas tellement de surprises hein. c'est du Madeline. Madeline, elle est énormissime et Madeline, avec qui avec Nika, c'est le meilleur selon eux. Elles ont énormément de vie et de défense. Hein, et elles donnent énormément de dommages en contre-attaque. Elles vont pouvoir défendre longtemps et survivre longtemps en open field. Hein. Ensuite, le best. On pourrait croire que c'est euh, du, du tanking, tellement, tellement c'est le cas. Tellement ils sont solides. Mais regardez, justement, en tanking, sur le meilleur duo tank, c'est selon eux Madeline et Garwood. Hein, parce que c'est eux qui tankerait le mieux. Alors est-ce que je mettrais Madeline et Garde Et moi je mettrais Oscar hein, et Madeline peut-être. Je trouve qu'ils sont solides. Pour finir, le meilleur. Alors pour eux, c'est euh, en tanking. Hein, c'est Garwood et Madeline. Enfin, Madeline et Garwood. Parce qu'ils vont être très forts et encaisser énormément de dommages. Hein. Et pour finir, le meilleur Flying Pairing, celui qui va voler Atheus. Et. Teia qui est très bon, très fort. Teia franchement, son skin, hein, il est tout simplement énorme. Teia, elle est là. Moi, j'aime beaucoup son skin. Il est chelou, mais il est bien fait. Il est original en plus avec les petites ailes comme ça. Ça claque. Ils disent que c'est le meilleur duo avec Atheus en binôme. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour ces petits binômes. Hein. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Vous, votre binôme préféré, c'était pas non plus à m'indiquer ce qui se passe sur votre royaume, comme vous le voyez sur le mien, c'est la guerre s'étendue, on est obligé de se regrouper. Les méga-baleines commencent à être énormissimes. Regardez, là, on arrive à 54 millions pour le premier, 53 millions pour le second, puis 45, puis 43. Donc autant vous dire qu'avec mes 2,7 millions, hein, je suis un petit peu un clochard, même... Même si je suis quand même classé eh bien, à la hauteur de la 214e place, hein, ça brûle quand même, hein, je suis très très loin et pourtant...